Tous les matins c'est la même chose, le réveil qui sonne, le pipi interminable et le brossage de dents. Être un homme ce n'est pas si facile, car être un homme c'est savoir faire des choses, c'est faire des choix et se donner des objectifs, oui c'est aussi savoir faire ses lacets, et apprendre à s'habiller. Mais être un homme, c'est garder son sang froid. C'est prendre soin de soi. Et de son corps. C'est se surpasser pour se rendre plus fort. C'est d'ailleurs pour ça, qu'après chaque effort physique, j'utilise urine de source pour m'hydrater. Mais cette bouteille, qu'est-ce que c'est C'est de l'urine de nos régions. Concentrée et stérilisée. Pour fortifier votre corps. L'urinothérapie, et oui ça marche, et c'est pas si dégueu. Le se consommer chaud ou froid, existe aussi en goût orange. Sans conservateur, ni gluten. Urine de source, parce que ça vous ressource bien. Shit.